Je m'appelle Claude Allion, je suis psychanalyste, je suis membre d'Espace Analytique et c'est un groupe que j'ai choisi dès sa création pour son ouverture et son refus de toute forme de sectarisme. J'ai dirigé un institut de formation pendant près de 30 ans et supervisé toutes sortes d'équipe depuis plus de 25 ans. Justement, c'est au long de cette pratique de superviseur que j'ai pu découvrir un manque, un manque de références pour tous ceux qui s'y proposent. Des références pratiques, des références cliniques, des références théoriques, la plupart des repères manquent. Après avoir publié un premier livre sur ce sujet, « La part du rêve dans l'institution Belle lettres 2005 et 2010 », et après avoir conduit de très nombreuses formations de futurs superviseurs, il m'a semblé tout à fait nécessaire de rassembler les éléments de mon expérience et mes engagements théoriques et cliniques dans un ouvrage qui soit à la fois facile d'accès, ouvert à tous, mais sans complaisance ni simplification. Sans toutefois... Éviter la complexité d'une pratique, souvent difficile. C'est un ouvrage ouvert à tous, et si possible je l'ai voulu comme ça, plaisant à découvrir. C'est pour cette raison que la forme vocabulaire s'est imposée. On peut lire ce livre page après page, on peut y pénétrer en se laissant porter d'un concept à l'autre, un mot en entraînant une chaîne d'autres, mais on peut aussi y vérifier une notion, un concept théorique sans avoir à en chercher les sources dans de plus épais volumes. C'est en quoi cette approche de la supervision peut se révéler originale. Bien évidemment, c'est un ouvrage qui se dresse à tous, aux superviseurs en premier lieu, à ceux qui nombreux se destinent à cette pratique, mais au-delà, à tous ceux qui, dans les institutions, cherchent à éclairer le sens de leur pratique, qu'ils soient éducateurs, infirmiers, psychologues, médecins, directeurs, cadres de toutes sortes. Je souhaite bonne lecture à tous.